Ce qu'on va retrouver aussi fréquemment dans l'accompagnement des élèves avec des troubles à expression comportementale, c'est leur difficulté par rapport au temps. Aussi bien dans la gestion matérielle du temps que dans la gestion de la frustration. C'est des élèves qui sont souvent dans l'ici et maintenant. Généralement, ces élèves vont être dans la recherche de plaisir immédiat et vont être très intolérants à la frustration. On peut donc faire le lien avec le test. Du chamallow, vous vous souvenez, hein, où on proposait aux enfants soit de manger le chamallow tout de suite, soit de différer et d'en avoir deux, Eh bien les élèves avec des troubles à expression comportementale, il va falloir leur proposer euh, les mêmes solutions que les élèves TDAH, c'est à dire leur proposer des solutions d'autocontrôle, hein, leur apprendre à différer. Je compte dans ma tête 1, 2, 3, 4, 5 et après je fais petit à petit leur apprendre à différer. L'idée voilà. c'est de ne pas toujours répondre dans l'immédiateté sous prétexte qu'on est dans la proximité, mais petit à petit aussi d'apprendre à l'élève à accepter un petit peu de frustration, à accepter de différer. De la même manière, tout à l'heure on avait évoqué l'idée d'une échelle un petit peu au niveau des, des émotions, hein, pour dire comment on se sentait, ça va être important aussi de proposer à l'élève des solutions, des pistes, quand je me sens énervée, quand je me sens agacée, avant d'arriver au stade ultime de l'explosion, euh, peut-être que j'ai des solutions qui vont me permettre de m'apaiser. Ici vous voyez une roue des solutions hein, où l'élève peut choisir un certain nombre de solutions qui ont été définies en concertation avec l'enseignant et l'AESH et qu'à tout moment il peut utiliser quand il sent qu'il est par exemple proche de l'explosion au niveau de son comportement. Hein, il va piocher dans la roue des solutions ce qui pourrait lui permettre à ce moment là de se calmer. On peut aussi proposer aux élèves euh, parfois des lieux qui vont être des lieux de répit. Alors l'idée c'est pas quand l'élève euh, a un comportement inadapté et qu'on l'isole, l'idée c'est en amont, on est proactif, c'est-à-dire que Petit à petit, on apprend à l'élève à aller dans ce lieu pour s'apaiser. Hein, C'est une démarche qui est volontaire de la part de l'élève. L'élève peut, par exemple, euh, éventuellement sortir de la classe si nécessaire, mais dans les petites classes, on peut aussi imaginer qu'il y a un coin, une cabane, une tente qui permet à l'élève, à un moment donné, de s'isoler. Hein. Euh, il suffit de le matérialiser cet endroit. Des fois, ça peut être juste un petit tapis sur le sol. Pour les, les plus grands, au collège et au lycée, ça va être des lieux qui vont être identifiés. L'idée c'est de trouver un lieu où l'élève peut trouver du répit mais où il doit être sous la surveillance d'un adulte et je rappelle que si c'est l'AESH, il faut toujours être audible et visible quand on est seul avec un élève. Donc on peut trouver un lieu de répit mais ça peut être aussi à certains moments une activité ou un outil qui va calmer l'élève. Hein, ça peut être une boîte avec des objets, je pense aux balles anti-stress, aux bouteilles sensorielles, hein, vous vous souvenez qu'il qu y avait un aspect apaisant, euh, ça peut être aussi des activités, on peut aussi proposer aux élèves de colorier un mandala ou de faire de l'origami euh, si ça leur permet à certains moments moment aussi de, de s'apaiser. Euh, on peut aussi leur proposer des techniques de respiration. Hein. Euh, ça va être important aussi d'apprendre à réguler cette respiration. Ce qui est intéressant dans les techniques de respiration, c'est qu'elles peuvent se faire à tout moment et dans tout, tous les lieux. Euh, pour ces activités, hein, quand je pense à la... Au lieu de répit, aux activités apaisantes ou aux outils, il faut toujours aussi mettre un cadre d'utilisation hein, de ces outils et puis un cadre temporel. C'est à dire que quand on fait cette activité, elle a une fin hein, qui n'est pas négociable. Donc ça veut dire que souvent on va utiliser un outil de gestion du temps pour permettre à l'élève de dire voilà tu te calmes pendant 5 minutes, 10 minutes et du coup euh, c'est l'outil qui va permettre le retour sur l'activité qui était faite en amont. Les élèves qui présentent des troubles à expression comportementale vont avoir une gestion très complexe des transitions et des imprévus. Ce qu'on appelle les transitions, ça peut être quand on passe par exemple de la récréation à la salle de cours, quand on arrive le matin, euh, tous ces moments un petit peu transition euh, physique, comme ça de déplacement, mais ça peut être aussi une transition entre deux activités. J'ai fini mon exercice de maths et on va passer à une autre activité. C ces moments de transition sont souvent des moments euh, qui sont déclencheurs de comportements inadaptés parce que justement c'est des moments où le cadre il est un petit peu flou pour l'élève, et c'est beaucoup moins lisible. C'est pour ça que souvent, ces transitions, on va l'aider à les gérer. Hein, et, et parfois, il arrive même que pour faciliter certaines transitions, on va les décaler dans le temps. Je pense par exemple à certains élèves qui vont avoir besoin de remonter de récréation 5 minutes avant le groupe ou cinq minutes après le groupe pour pouvoir avoir ce sas un petit peu euh, qui leur permet de passer d'une activité à l'autre. Tout à l'heure, on parlait des activités de, de respiration. Hein. Certains enseignants proposent à l'ensemble du groupe classe hein, de gérer ces transitions par des petites routines, des petits rituels. Et puis ça peut être aussi des techniques de respiration. Certains enseignants utilisent le support calme et attentif comme une grenouille qui est un, un support audio qui permet par des techniques de respiration et de relaxation de pouvoir du coup passer euh, à l'activité suivante en étant suffisamment apaisé. Donc une gestion des transitions qui va être importante, c'est-à-dire structurer, penser à un sas entre, les deux, entre deux activités, qui soit cadré, et puis euh, gestion des imprévus. Hein. C'est pour ça que pour les élèves qui présentent des troubles à expression comportementale, on va être très vigilant à tout ce qui va être planning visuel, emploi du temps, euh, afin même si on a l'impression que l'élève maîtrise l'emploi du temps, d'avoir un repère visuel, ça permet de faciliter euh, la gestion du temps et notamment la gestion des imprévus. C'est pour ça aussi qu'on va mettre en place beaucoup de, de routines. Alors des routines, ça peut être des checklists sur ce qu'il faut faire, ça peut être des emplois du temps. C'est vraiment de représenter ce que l'élève va faire pour anticiper un maximum tous les imprévus, tous les changements et permettre à l'élève de se repérer plus facilement. J'insiste vraiment sur cette question du temps parce que le temps est très anxiogène et souvent un bon nombre de comportements inappropriés sont liés à une mauvaise compréhension du temps et de la gestion du temps. Imaginons que vous soyez convoqué à une réunion et que vous ayez uniquement l'horaire de début de cette réunion, c'est-à-dire 9 h Vous arrivez à cette réunion à 9 h vous ne savez pas si cette réunion va durer la matinée, la journée, un quart d'heure, 20 minutes, pour vous ça va être du coup impossible de vous projeter et peut-être même que ça peut être source d'angoisse. Est-ce que j'aurais fini avant midi pour récupérer mes enfants à l'école Est-ce que j'ai mis suffisamment d'argent dans le parc euh, lorsque j'ai garé ma voiture Donc vous voyez que toutes ces questions, qui peuvent être parfois minimes, mais ces questions elles peuvent devenir très anxiogènes est tellement anxiogène que du coup, vous pouvez passer complètement à côté du contenu de la réunion. Donc vous voyez bien que le fait de ne pas savoir combien de temps ça va durer, euh, à quel moment on va passer à autre chose, eh bien, va faire que c'est tellement anxiogène que ça peut déclencher des comportements inappropriés chez les élèves qui en plus vont être d'autant plus fragiles à ce niveau-là. Donc, il est important de signaler les débuts d'activité, de matérialiser le temps et d'utiliser par exemple des outils comme le Time Timer. Un autre domaine où les élèves qui présentent des troubles à expression comportementale peuvent être en difficulté, c'est la question des apprentissages scolaires. Pour apprendre, il faut prendre des risques. Vous voyez ici une représentation qui sera beaucoup plus détaillée quand on abordera les situations d'apprentissage et comment accompagner les élèves dans les apprentissages scolaires. Mais euh, cette représentation, est, elle symbolise ce qu'on va appeler le triathlon de l'apprentissage. C'est-à-dire que pour apprendre, il y a trois grandes étapes. La première, c'est plongeon et natation. Hein. C'est prendre des risques, oser se lancer, se confronter à l'apprentissage. La deuxième étape qui correspond à l'escalade, c'est s'entraîner, euh, essayer de chercher des aides, des appuis pour remonter hein, et du coup pour apprendre et acquérir les notions. Le final de cette escalade, c'est l'évaluation. Je sais faire, j'ai réussi. Et puis ensuite, il y a une troisième étape, c'est le cyclisme, qui correspond à l'automatisation. Je sais faire, maintenant c'est devenu quelque chose d'automatique et je suis prêt pour un nouvel apprentissage. Donc cette schématisation des apprentissages, ce qui va nous intéresser, euh, c'est par exemple, déjà pour les élèves avec des troubles à expression comportementale, c'est déjà le plongeon. On va voir que souvent, c'est des élèves qui vont développer des conduits d'évitement parce que, Justement, apprendre, se lancer dans l'apprentissage, c'est prendre de trop gros risques pour eux, avec le risque, bien évidemment, d'échec au final. Donc, c'est des élèves plutôt que de dire je, je ne vais pas y arriver, eh qui ne vont pas y aller et qui vont développer ces fameuses conduites d'évitement. Et une conduite d'évitement possible, c'est si je me mets à avoir un comportement inadapté, eh bien, on va me sortir de cours et je ne ferai pas le, la tâche qui a été demandée. Donc vous voyez bien que c'est plus facile pour l'élève d'avoir la main et de ne pas se confronter à l'exercice plutôt que de prendre des risques et d'accepter d'être déstabilisé. C'est pour ça que l'AESH et l'enseignant bien évidemment hein, doivent créer un climat d'apprentissage suffisamment sécure, sécurisant. Hein. Donc il faut que l'enfant se sente en, en confiance, il faut l'encourager qu'il puisse se lancer dans ses apprentissages parce que souvent l'enfant il mémorise des expériences négatives son cerveau les enregistre et il faut le remettre dans une dynamique de plaisir de réussite donc dans ces cas là il arrivera parfois que l'AESH va apporter une aide vraiment très très forte pour pouvoir mettre cet élève en réussite et le permettre de réenclencher le cycle de la motivation lié à la réussite et non pas l'inverse, le fait que l'élève soit toujours en échec et du coup se confronte de moins en moins à la situation d'apprentissage. Donc le rôle de l'AESH va être fondamental hein, au moment de se plongeant pour amener l'élève euh, à entrer dans l'activité. On peut aussi euh, utiliser des outils de motivation extrinsèques qu'on avait vu précédemment. Souvent aussi quand un élève s'oppose, hein, il ne veut pas faire, on, on peut utiliser la technique des faux choix. C'est-à-dire plutôt que de lui le laisser s'opposer, je ne veux pas faire telle ou telle activité, être dans l'activité de par quoi tu préfères commencer par cet exercice-là ou cet exercice-là. Je vous donne un autre exemple hors de l'école, mais euh, quand vous allez faire une prise de sang, souvent on vous demande est-ce que vous préférez qu'on vous pique le bras gauche ou le bras droit. Euh, vous allez vous mettre en démarche de faire un choix, mais final, au final on vous pique, hein. vous aurez quand même la prise de sang. Mais pour autant vous vous sentez impliqué dans cette démarche. Et bien, L'idée c'est d'impliquer l'élève dans cette démarche, donc incitons l'élève à être acteur de ses choix pour éviter qu'il soit dans l'opposition systématique, le refus de faire son travail. En parallèle aussi, il va être intéressant d'apprendre à l'élève à demander de l'aide. Hein. Euh, C'est pas toujours simple pour un élève et, et un élève avec des... À l'expression comportementale va être dans les deux extrêmes souvent. Hein. Soit il rejette complètement l'aide de l'AESH, soit il se repose sur elle pour qu'elle fasse à sa place. Donc il faut bien évidemment trouver un juste milieu. Mais du coup, l'idée c'est aussi d'apprendre à demander de l'aide. Voilà un exemple on en reparlera aussi quand on évoquera le module des apprentissages. Cette technique de demande d'aide, qui s'appelle le tétraède, s'inspire d'un enseignant, un bruce de qui avait mis en place ça dans sa classe pour l'ensemble des élèves. L'idée de cet enseignant, c'était d'éviter que les élèves le sollicitent à l'oral. Et chacun avait sur son bureau un petit tétraède avec trois couleurs. Quand on met la pointe verte en haut, c'est pour signifier que tout va bien. Euh, lui, il avait rajouté le orange. Quand on met le orange, c'était pour dire euh, « J'ai un besoin, mais il n'est pas urgent. » Et rouge, c'est « J'ai besoin d'aide de façon urgente. Ce, » Celui-là, il avait été simplifié pour un élève, mais la notion de garder les trois étapes, vert, orange et rouge, ça permet justement aussi à l'élève d'apprendre à différer. Hein. « J'ai besoin d'aide, mais ça peut attendre. » Ou « J'ai besoin d'aide de façon urgente. » Si on reprend le triathlon de l'apprentissage, il y a bien évidemment le plongeon qui est un moment très complexe pour l'élève avec des troubles à expression comportementale, mais il y a aussi un autre moment compliqué, c'est le moment de l'évaluation. Euh, l'élève va être très... Euh, Impacter aussi par le regard des autres, hein, perdre la face vis-à-vis -vis des autres, se comparer à l'autre, être évalué, euh, c'est des moments qui vont le mettre en difficulté. Du coup, on, on évoquait aussi au tout début la question de la faible estime de soi, c'est des élèves qu'il va falloir euh, effectivement valoriser, on va les, les amener petit à petit à dédramatiser les erreurs. L'erreur, elle est normale, elle est liée à l'apprentissage. Et du coup, c'est l'évaluation qui va devoir se faire de manière adaptée pour aider l'élève à, à dédramatiser justement ses erreurs. En voilà ici un exemple. Euh, il s'agissait donc d'un exercice d'écriture. Hein. Au lieu de barrer les éléments qui ne correspondent pas aux attentes, on va demander plutôt à l'élève d'entourer en vert ceux pour lesquels il pense être le plus en réussite. Hein. Et on peut nous aussi les pointer avec l'idée de l'amener justement à voir qu'est-ce qu'il a mis en réussite plutôt que ce qu'est-ce qu'il a mis en échec. Hein. Petit à petit, c'est comme ça aussi qu'on va apprendre à l'élève à accepter de, de se tromper.